Poses-tu que s'entourer des bonnes personnes puisse te faire gagner des milliers d'euros Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emmanuel que j'ai rencontré dans un séminaire. Quand je te dis qu'il faut aller dans les séminaires pour rencontrer des personnes bienveillante, des personnes avec qui, qui vont te permettre de passer à la vitesse supérieure, bah, j'ai rencontré Emmanuel. Ah, salut, salut emmanuel Salut Damien. Donc je lui ai proposé de, de faire une interview sur ma chaîne pour te montrer un peu son parcours atypique puisque son parcours s'est passé en deux phases, une phase patrimoniale où son but était euh, j'ai envie de dire de monter monter le maximum d'appartements de, de, et ensuite voir d'immeubles, vous allez voir, et ensuite elle s'est rendue compte euh, que peut-être qu'il y avait mieux à faire et mieux à optimiser tout ça. mais je vais passer la parole directement à Emmanuel qui va nous raconter encore mieux tout ça. Merci Damien. Oui, effectivement, tu as bien résumé les choses. Hein. Donc, euh, pour ce qui est de mon parcours, moi, j'ai commencé euh, il y a une quinzaine d'années, finalement, hein, voilà. avec euh, un investissement. Euh, en fait, c'était une opportunité, finalement. Euh, C'est tombé un petit peu euh, comme ça, en fait, sans forcément le chercher. Hein, où je voulais... Moi, mon schéma, c'était le patrimoine, euh, l'investissement patrimonial, investir dans la pierre finalement c'était un peu la clé pour préparer son avenir et en fait sa retraite à long terme. Donc j'avais ce schéma en tête et à l'époque modestement je cherchais simplement à investir dans un appartement à mettre en location à l'époque en région parisienne. Et puis, et puis il y a une opportunité comme ça qui est passée qui était de racheter un immeuble donc avec sept lots. Donc pas du tout du tout du tout le budget que j'envisageais. Euh, cinq fois plus, euh, voire beaucoup plus euh, que ce que, ce que j'avais en tête, hein. donc euh, j'y croyais pas trop, mais finalement je me suis dit bah, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, j'avais des éléments sur l'immeuble, j'avais enfin, tout un dossier en fait, qui m'a permis assez rapidement de rencontrer une première banque en fait, hein. et puis... Okay. On peut dire quand même que j'ai eu un déclic parce que euh, je m'attendais vraiment à me faire euh, chasser de la banque, euh, à me faire un peu rironner, hein, et, euh, et là, en fait, pas du tout. Parce que je venais quand même avec euh, zéro apport, enfin, juste les frais de notaire, ce qui est déjà sur un immeuble, ça fait une somme rondelette. Mais, ah, euh, on rappelle, on vient euh, il y a ouais. 15 ans. Hein, oui, 15 ans en arrière. C'était encore un, une autre façon d'aborder le, le prêt immobilier. On n'avait pas les mêmes taux, on n'avait pas forcément les mêmes conditions, et effectivement, avoir zéro apport pouvait... Euh, bien faire flipper à cette époque Zéro apport, euh, voilà. On investit euh, si de plus en plus jeune. Euh, J'avais je, voilà, moins de 30 ans. C'est vrai que ça me paraissait vraiment, euh, euh, vraiment un vrai challenge. Euh, à la fois pour moi, mais bon, en ayant fait moi, mes calculs, euh, finalement, j'étais vraiment décidée et surtout un, avis, un challenge pour la banque puisque euh, j'y croyais pas en fait. et, et voilà, finalement, ben, cet investissement euh, s'est fait et puis euh, euh, j'ai fait tout simplement euh, fructifier ce petit immeuble tranquillement. Fait que je l'ai géré vraiment sans euh, beaucoup m'y intéresser au départ puisque mon but c'était euh, maintenant que j'ai investi beaucoup d'argent, et ben j'attends la fin de mon emprunt, euh, donc quand même 20 ans, euh, pour passer à autre chose. Donc pour toi, la stratégie patrimoniale, hein, je résume, c'est euh, attendre la fin du prêt pour toucher vraiment des loyers. Euh, c'est pas grave si je mets un petit peu d'argent tous les mois, c'est ça aussi Tout à fait, tu as, as complètement... Donc, et je mise sur ça. une potentielle plus-value également. Voilà, c'est vraiment les, les trois points en fait, euh, moi qui, le, qui me guidait Et du coup, j'étais vraiment pas impatiente non plus parce que c'était le schéma... Euh, que je connaissais et qu'on m'avait euh, inculqué finalement qu'on m'avait donné quoi dans ton entourage c'est un petit parce que ce que tu euh, nous voilà, dis c'est le ça. schéma ouais. papa maman euh, qu'on apprend dans les dîners de famille quoi c'est tout à fait ça, ça ouais. voilà euh, oui. sois prudente hein. euh, mets de l'argent de côté pour plus tard hein. et euh, euh, travaille bien et tu verras plus tard, euh, tu profiteras, payera, tu profiteras peut-être le jour... Euh... Exactement, donc c'était ce schéma-là, D'accord, des... donc ça c'est directement du coup un immeuble, 7 lots, donc euh, top. Alors, Un immeuble, 7 lots, euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'habitais en plus à l'étranger, hein, donc c'était un investissement un peu particulier parce que, évidemment, je ne pouvais pas m'en occuper, quoi. Enfin, je me suis évidemment occupée de toute la partie administrative, mais ensuite, la gestion des appartements, il fallait que ça roule et... Euh, euh, j'ai gardé même la société immobilière qui, qui gérait les, les appartements, qui trouvait des nouveaux locataires, qui, qui gérait tout quoi, en fait. Hein. as délégué, mais bon, ça, ça allait, allait dans ça dans ce schéma en fait. Donc c'est que finalement, euh, pas mal d'années plus tard, hein, où euh, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser et à me dire, ben, ces locations, est-ce que euh, moi je ne peux pas euh, rédiger mes beaux, trouver moi-même les locataires. Petit à petit, ma philosophie, elle n'a pas drastiquement changé. Hein. Mais j'ai commencé à faire des choses moi-même, à m'intéresser un peu plus au contenu, au contenu du bien, au comment ça marche quoi finalement, euh, combien ça coûte, à regarder de plus près euh, tout cet aspect finalement économique. Tu as regardé euh, tout ça parce que tu as rencontré des personnes qui du coup t'ont fait euh, réfléchir à ça, C'est quelle était ta, ta démarche entre, entre euh, j'achète, j'attends voilà. euh, 15 ans ou 20 ans et euh, bah, je vais essayer de, de rendre. Ces investissements un vrai business à D'accord. Alors, ouais, effectivement. En fait, ça s'est fait euh, plus par euh, mon intérêt dans, dans, dans les biens et dans les appartements. C'est-à-dire que petit à petit, je me suis dit, bah, tiens, finalement, c'est amusant. J'ai mis le doigt dans l'engrenage hein, euh, de, de me pencher un peu, plus, un peu plus précisément sur ce qui se passait. Hein, et ça m'a amusé. Donc, j'en ai, ai fait de plus en plus, on va dire. Et puis, euh, et puis petit à petit, voilà, en rencontrant des gens, en discutant avec des gens, mais euh, ce que je peux regretter aujourd'hui quand je regarde sur les 15 ans en arrière, hein, je me dis mais c'est dommage, j'aurais pu aller dix euh, fois plus vite hein, si euh, j'étais euh, tombé euh, sur les bonnes formations que je m'étais, euh, comment dire, j'avais regardé à l'extérieur en fait. Moi je pense que j'ai euh, beaucoup euh, découvert de choses moi-même. Euh, un peu par hasard, par opportunité encore une fois euh, des gens qui me mettent la puce à l'oreille sur euh, des petites choses par exemple euh, je crois une des premières choses que j'ai faites et qui a un petit peu euh, changé la, la courbe c'était de, euh, de virer l'agence immobilière en fait hein, qui me prenait un pourcentage euh, inouï hein, et un jour je me suis dit non mais ça suffit j'arrête, hein, euh, je vais challenger cette agence, je fais un, un appel d'offres j'en contacte d'autres et je vois ce que ça donne ça a été la, la première euh, démarche euh, personnelle en fait de prendre la main sur mon bien. En fait c'est juste euh, ce que je dis souvent c'est juste gérer ça comme un business. Dans un business, euh, ben, tu as un directeur des achats alors si tu un petit business, tu es, es ton propre directeur d'achat mais tu ne vas pas faire un contrat avec une personne comme ça, tu vas faire des ben, devis et on dit qu'il faut éminer entre deux trois devis minimum pour se rendre compte de, de, de, de faire de signer avec quelqu'un donc toi c'est juste ce que tu as fait c'est que tu t'es du coup de ce que j'entends c'est <rire> génial c'est que tu t'es rendu compte qu'il fallait gérer ça comme un vrai business si tu voulais bah, avoir une rentabilité Absolument, et un ouais. bénéfice peut-être un peu plus rapide c'est ça exactement gérer ça comme un business donc euh, j'ai aussi euh euh, profiter finalement des taux d'intérêt qui ont évolué au fil du temps euh, à mon avantage. Euh, en... enfin, j'ai changé quatre fois de banque en fait, donc quatre fois, de... j'ai renégocié quatre fois euh, le prêt de cet immeuble. Hein, et j'ai quand même assez rapidement compris qu'il euh, y avait un intérêt à, à, à limiter les charges au maximum, donc les intérêts d'emprunt notamment, il y a quand même beaucoup d'argent. Au total, j'ai calculé, euh, ça fait quasiment 150 000 euros en fait euh, d'économiser juste en renégociant. Et puis, euh, de fil en aiguille, quand tu renégocies finalement, euh, euh, tu te rends compte que euh, les gens avec qui tu parles, donc en l'occurrence les banquiers ben, ils peuvent être aussi euh, ils comprennent en fait euh, que tu gères la chose comme un business hein, et, euh, et on peut négocier en fait, on peut négocier plein de choses, j'ai découvert ça on peut négocier énormément de choses en fait hein. même quand tu as déjà ton emprunt et eh ben, euh, voilà, il suffit d'oser aller parler à son banquier finalement et faire des propositions puis après au, au pire il dit non, on va voir ailleurs on va pas voir ailleurs, on peut même rester mais, euh... ah, deux points importants, c est, c est, le banquier c'est une relation commerciale pour ça une manière c'est un commerçant donc un commerçant on peut toujours négocier si on a autre chose à lui ramener à côté euh, du bien ben, on peut encore plus, euh, encore plus négocier par contre juste attention toi si tu m'écoutes et que tu as acheté euh, en 2016, 2017, 2018, 2019 euh, la stratégie d'Emmanuel va pas vraiment marcher parce que quand tu vas avoir un taux d'intérêt à 1,5 sur 25 ans euh, oublie d'aller négocier même si le taux est descendu à 1,3 ça ne sert à rien. Là on parle euh, de stratégie ouais, quand tu as des taux qui euh, étaient à 4, 5 et qu'ensuite euh, tu vas l'avoir à 2 euh, là euh, effectivement ça vaut le coup d'aller faire les démarches. En fait ce qu'on qu dit en général, enfin, moi c'est ce que j'ai vite appris, s'il n'y a pas un point d'écart hein, ça ne vaut pas la peine en fait parce que tu as aussi quand même des frais, sauf si tu as négocié euh, les remboursements anticipés, ce qui peut se négocier aussi, mais c'est quand même assez euh, compliqué à, à obtenir. Hein. C'est une question, de la... ça c'est pareil, c'est la négociation, c'est-à-dire que si tu sais parler le banquier, euh, le banquier euh, sera ton ami. Mais euh, effectivement, il y a des frais, si tu as une hypothèque, il va falloir, euh, euh, il va falloir casser l'hypothèque pour potentiellement reprendre. Donc il y a des frais, effectivement on parle d'un point, n'est euh, pas une règle absolue, mais ça permet de savoir qu'environ, voilà, si, si c'est en dessous, euh, ça sera... tu vas perdre beaucoup de temps pour ne euh, pas gagner grand-chose. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour ne euh, gagner pas grand-chose effectivement. Donc moi c'est vraiment une conjoncture particulière dans mon parcours, euh, j'ai profité de ça. J'espère que les gens qui ont investi à mon époque, enfin, <rire> cette époque ancienne, euh, ont le réflexe de, de profiter de ça. Mais euh, voilà, la première renégociation que j'ai faite, c'est pareil aussi, c'est quelqu'un, une amie en fait, qui m'a dit mais au fait euh, ça faisait trois ans seulement que, que j'avais cet emprunt et, relativement euh, rapidement, elle me dit « mais pourquoi tu rénégocies renégocies pas ?» Donc j'avais pas eu l'idée, mais cette petite phrase, ça a germé dans mon esprit et, et j'ai beaucoup fonctionné comme ça en fait, par petits éléments qui font dire « bah ah oui tiens, pourquoi est-ce que cette personne me dit ça ?»« ah oui, bah, je vais poser la question, ah mais ça marche, super <rire> !» Une rencontre des fois, une rencontre, c'est pour ça qu'il faut absolument t'entourer des bonnes personnes et ces bonnes personnes, elles peuvent te faire gagner des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros parce que, un déclic, quelqu'un qui est passé par là, en fait quelqu'un qui est passé par le chemin que tu veux emprunter, c'est quelqu'un qui va être bienveillant envers toi parce que et ça manque, ça va lui faire plaisir de te faire monter à la vitesse supérieure. Et là, voilà, une rencontre, un mot, et tu changes ta stratégie, tu changes un petit peu ton ma état d'esprit. Et, euh, et ça m'a fait gagner déjà euh, des dizaines de milliers d'euros, en fait, vraiment ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Euh. Voilà, ça c'était vraiment ça euh, le mon immeuble que j'ai laissé vivoter. J'ai donc euh, économisé, on va dire, de l'argent sur mes, mes prêts. Et puis, mes appartements, ils étaient quand même loués en nu, en fait. Hein. Alors qu'il euh, bah, y a des techniques aussi où... Euh, Assez rapidement j'ai réalisé quand même que voilà, question impôt était une question importante en fait. Euh, ça j'avais compris que c'était euh, le nerf de la guerre. Par contre, je ne connaissais peut-être pas tous les. les, les, les subtilités.. Toutes hein, les subtilités euh, du que j'ai découvertes que plus tard. Et donc c'est euh, que euh, dans les trois dernières années où progressivement je fais passer euh, donc, euh, tous ces appartements de nu à meubler. Donc bah, je fais des travaux, je meuble euh, des cuisines équipées euh, plutôt sympas, euh, j'achète du mobilier et puis euh, je, euh, voilà, je, je, je loue en meublé. Hein, ce, qui, euh, ce qui se fait donc progressivement parce qu'évidemment je ne vais pas mettre mes locataires euh, dehors. Ça se fait progressivement, malgré tout j'ai calculé aussi que euh, bah, la, la balance en fait, hein, euh, notamment sur euh, la dernière année en fait j'ai deux appartements que j'ai passé en meublé, hein. je gagne 20% quand même euh, sur mes loyers quoi en fait, hein. C'est juste énorme, juste avec, juste, juste avec une technique et une connaissance. Euh, si jamais ça ne parle pas trop le meublé, je vais te mettre le lien, tu auras cliqué sur le petit « i » en haut de la vidéo, je vais te mettre, j'avais fait un, une vidéo sur le LMNP, c'est un peu de ça dont on parle, j'avais fait une simulation, pour te montrer un peu l'intérêt de, euh, de ce mécanisme et euh, au-dessus, en dessous, dans la description tu verras une formation qui s'appelle Meublé en or, euh, que je fais exprès pour expliquer exactement euh, les mmh. vertus du meublé et comment tu peux gagner vraiment des milliers d'euros grâce à ça. Donc euh, bah, tu as la description de la formation, si ça t'intéresse tu peux, tu peux aller voir ça. Donc ouais, euh, changement de stratégie, euh, fiscalité euh, changeante et du coup euh, tu achètes de nouveaux biens. Et du coup, en fait, voilà, je, je mors carrément à l'absent hein, et euh, j'ai envie de réinvestir. Donc euh, j'ai acheté... Euh euh, un petit appartement euh, dans Paris il y, a, il, y a, il y a 8 ans maintenant, euh, pareil que j'ai loué euh, assez rapidement en meublé, hein. ah, c'est vrai que Paris bon, bah, c'est une valeur sûre en fait. en Paris il n'y a pas de rentable par contre tu loues en, en, une, demi, en une demi seconde, tu as trouvé tes locataires C'est exactement <rire> ça Damien, tu as, as totalement raison, tu depuis, ouais, toujours dans, dans cette stratégie quand même patrimoniale en fait. Hein. Euh, donc voilà, un premier appart à Paris et puis... Euh, un autre petit appart là où je me suis mise sur le créneau euh, de la courte durée, donc un euh, bien euh, rénové nickel en fait avec euh, du, du mobilier euh, comme... Euh comme ça peut plaire à des touristes dans une ville dans une touristique, super quartier, hyper centre-ville. Donc j'ai testé par ce biais un nouveau, nouveau mode de, de location que j'ai mis d'abord en agence. Et puis dans un second temps, là aussi j'ai récupéré en fait okay. les voilà. choses, je reprends la main sur un certain nombre de choses. Il faut être un peu disponible quand même. Euh, c'est vrai que c'est du, du boulot en fait. Moi finalement c'est ce qui me plaît aussi finalement de, de voir les choses qui évoluent. Mmh. Euh, de me dire que c'est pas figé, j'ai d'ailleurs cet appartement parisien, du coup je, je suis en train de le vendre parce que je me dis bah, finalement dans ma stratégie patrimoniale hein, j'arrive un petit peu au bout, il y a une demande inouïe aussi sur ce type de bien et, et je me ressens sur, euh, sur une, une autre zone géographique, j'ai de nouveaux projet en fait tout simplement. Hein. Le patrimonial euh, c'est génial, alors si tu, euh, si tu écoutes et, et que tu es au début de ta, ta vie d'investisseur, après il y, y a un truc en trois lettres qui peut euh, te rattraper au niveau de la fiscalité. Alors, à l'époque, le jour où tu regarderas cette vidéo, comme il change tout le temps, ça changera peut-être de nom, c'est-à-dire ça s'appellera ISF, Yifi, ou autre chose derrière. Et voilà. Je dis souvent, à un moment, euh, tout investisseur se doit de réfléchir à l'arbitrage de ses biens. pour euh, bah Déjà parce que des fois, tu as acheté un bien dans une stratégie et puis quelques années plus tard, comme euh, Emmanuel, tu te rends compte que c'est plus forcément la meilleure stratégie pour toi. Euh, mais en tout cas, ça a été une excellente stratégie parce que ça t'a permis déjà de passer à l'action. Ça. Mais euh, pour changer des fois, pour arbitrer, ça peut être bien de libérer, euh, euh, libérer un, un, un bien qui euh, prend en capacité d'emprunt. Et en ça. plus, du coup, tu vas récupérer de l'argent pour pouvoir potentiellement le réinvestir ailleurs, ou en tout cas l'utiliser comme une carotte. Pour voilà, avoir un levier pour pouvoir euh, réemprunter en fait. C'est vrai que le nerf de la guerre, c'est enfin moi de mon point de vue et dans mon parcours. Euh, voilà, même si c'est pas forcément... Il y avait peut-être différentes stratégies, mais c'est le levier banque en fait. qui hein, euh, on part de zéro hein, euh, il y a 15 ans et voilà. Après, on est à la tête d'un patrimoine qui se compte en plusieurs euh, mille, centaines de milliers d'euros, quoi finalement. finalement. Hein. Ouais. Ouais. Après, truc à retenir, oui. si toi, tu as un salaire euh, euh, moyen, donc, euh, le moyen médium en France, je c'est 1750 euros. Attention, la stratégie patrimoniale. Euh, pardon, moi, j'ai une stratégie patrimoniale sur une partie de mes biens, mais avec cash-flow. C'est-à-dire pour moi, le patrimonial aujourd'hui, c'est quelque chose qui va faire de la plus-value. Même si je ne la compte pas dans mon patrimoine de base, mais je sais que ça va faire de la plus-value, parce que c'est des endroits qui vont prendre de la valeur. C'est des endroits qui vont se louer très vite. Et euh, par contre, euh, je t'encourage quand même à garder le troisième facteur qui est cash flow obligatoire, excédent de trésorerie obligatoire parce que selon ton salaire, si jamais euh, tu as un super produit patrimonial, c'est cool, mais euh, un, deux, maximum trois et encore, la banque elle va te dire stop parce que tu vas être, euh, tu vas être trop endetté et tu ne vas pas avoir assez d'entrée pour montrer à la banque que tu as des liquidités en cas de coup dur. Et ça revient à ce que tu disais par rapport à un business finalement, c'est vraiment gérer euh, ces investissements pour faire rentrer de l'argent hein, euh, et montrer en fait qu'on peut croître tout en ayant des dettes. en fait. Et du coup, ça moi, je ne l'avais pas forcément compris au départ, ce n'était pas ma stratégie comme, comme tu le disais. Hein. Euh, investir en faisant du cash flow. Euh, bah maintenant, je, je me rends plus que compte que c'est possible. Je visite des biens, je, je vois que, voilà, en achetant, alors pas forcément dans ta ville en fait, hein, en prenant donc des risques. Alors après, il faut assumer, il faut aussi euh, euh, à chaque fois peser le pour et le contre. Euh, moi, je suis pas du, du genre tête, de, tête brûlée en fait. J'aime bien toujours savoir ce dans quoi je me lance. Et quand je le sais, je... là-dessus, c'est il faut comprendre les risques que tu vas prendre, tout simplement. T'as le droit de prendre des risques, mais il faut comprendre les risques que tu vas, que tu oui, vas prendre dans ton, dans ton business. Donc, ouais, tu, tu, ça, tu Donc veux, un risque d'investir loin de chez soi, ben, forcément, c'est euh, potentiellement, ben, on n'est pas sur place, on ne voit pas ce qui se passe. Euh, puis ne serait-ce que pour chercher, c'est tout de suite un tout petit peu plus compliqué. Hein. Donc moi, c'était là, là le, le dernier bien que j'ai acheté, il est à Lyon. Hein. Euh, C'est pas là que je que vis. Hein. Donc euh, pour le trouver, euh, ça a été compliqué. J'ai failli d'ailleurs laisser tomber parce que c'était quand même. Euh, il fallait que je me déplace en train. enfin J'ai oui. investi du temps vraiment sur, euh, sur mon temps libre en fait hein, pour aller sur place, rencontrer, alors euh, soit visiter euh, à la vie d'annonce, hein, mais aussi euh, rencontrer les agences immobilières hein, et créer là aussi une relation. Tu parlais de la relation avec la banque. Euh, typiquement, euh, l'agent immobilier. En fait, moi, j'y allais un petit peu autrefois quoi, sur la défensive. Hein. Et finalement, je me rends compte que ben, c'est aussi euh, eux leur intérêt de me vendre euh, quelque chose qui me convient, donc de bien comprendre mon projet. Hein. Et, euh, et là, en fait, euh, cet appartement, bon, après euh, plusieurs difficultés, notamment j'étais sur un bien, euh, c'était très compliqué, hein, c'était une succession. Euh, et puis, au bout de quelques temps, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'amiante. Enfin bref, ça a mmh. été... Euh, assez, assez difficile mais ça m'a permis de, de créer une relation de confiance avec euh, cette personne en fait, de, de l'agence et coup de bol en fait hein, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça avec ce qu'on peut appeler la chance <rire> mais euh, j'étais justement euh, en route pour, euh, pour me rendre à Lyon j'avais pris trois jours de congé exprès pour visiter je suis dans le train, elle me rappelle en me disant euh, ah bah si vous voulez j'ai euh, un bien qui rentre je peux vous le faire visiter et alors là, du tac au tac, euh, bah, ça tombe bien, je suis sur Lyon dans une heure, je peux visiter dans une heure. Donc c'était. Euh, Parfait. Enfin, il faut être disponible, quoi, en fait. Et se rendre disponible, et c'est pas, euh, pas toujours évident. Nickel. Juste une petite aparté euh, entre, sur la chance. Donc euh, il y a un livre, L'autoroute du millionnaire, Fastlane Millionnaire. Je vais te mettre le lien du livre dans la description de la vidéo. C'est un livre excellent où il parle de la chance. En fait, les gens qui, euh, qui sont. Euh, du mauvais côté, donc euh, il parle toujours de chance, qu'on a de la chance, parce qu'en fait ils voit l'événement final, tandis que <coughs> quand tu veux faire de la richesse, ce que toi tu vois en regardant des vidéos et en essayant d'apprendre des choses, c'est que tu vas mettre en place un processus qui va t'amener à un événement qui va être euh, être indépendant financièrement par exemple. C'est la, la démarche alors, c'est ça C'est le processus, c'est la démarche qui est importante et du coup quand, quand tu fais la démarche, forcément derrière, tu vas avoir un événement qui va être euh, euh, bon pour positif, toi ouais. positif et, et cool. les gens ils vont juste voir l'événement et du coup ça va être à chaque fois tu as eu de la chance mais non t'as pas eu de la chance tu t'es bougé à aller faire des choses à aller faire des partenariats à changer ta stratégie pour changer ta stratégie tu es allé dans des euh, séminaires on en parlait voilà, tu es allé voir ouais. tu es allé, tu es allé, tu es allé euh, provoquer été, les choses en fait euh, euh, tu as eu un ça, processus ouais. d'aller d'aller de te dire peut-être que c'est ok c'est pas ok j'ai un patrimoine mais au final, euh, je flippe de payer au final des, une, une imposition supplémentaire. Peut-être que je peux aller euh, chercher l'information auprès de oui. personnes qui connaissent mieux et qui sont peut-être passées et ça va me faire accélérer les choses. Et tu vois, on voit aujourd'hui que euh, bravo pour ce que tu fais puisque tu transformes certaines choses, tu continues à investir. Et euh, je pense que c'est encore que le début au final d'une du, euh, nouvelle projection. Quoi. Alors oui, moi je le, je le ressens comme ça. En tout cas, effectivement, ces différentes rencontres, euh, finalement, ce parcours... Hein. Euh, c'est haut et c'est bas, en fait, euh, à me dire ben, finalement à quoi bon. Euh, et, et, tout ça, en fait, ça donne envie d'aller plus loin, de continuer, de, de profiter des leviers qui existent parce que finalement, euh, il enfin, y, y en a quelques-uns. Hein, et euh, j'ai qu'une impatience, c'est de réussir à, à décrocher le, le bien. Euh, alors, je cherche un peu sur des immeubles encore parce qu'évidemment, c'est. Pour moi, ça correspond bien à ce qui y a sur combien. Hein. Mais enfin, euh, oui. voilà, c'est se donner du mal hein, à aller chercher tout ça. Et c est, c est, je le prends vraiment comme un vrai boulot. Bah, c'est un vrai boulot, c'est un vrai business. Merci à toi, Emmanuel. Pour finir, est-ce que tu peux donner un conseil à euh, l'investisseur débutant qui est en face, qui a envie de se lancer, qui regarde des vidéos YouTube, mais qui n'arrive pas à passer à l'action alors oui, je pense que vraiment, moi, le conseil que j'ai envie de donner, c'est... Euh il faut oser, quoi. le conseil c'est oser, vous entendez des, des vidéos inspirantes, hein. bon il y en a quelques-unes, euh, peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais quand même il y a des, des messages qui, qui se répètent, donc euh, il y a un fond de vérité, voire il y a plus qu'un fond de vérité, il faut aussi avoir confiance, il faut oser aller tester les choses, hein. euh, oser aller visiter par exemple, parce qu'en fait le premier truc, c'est de euh, lire les annonces et puis euh, téléphoner, parler aux gens, euh, que ce soit un agent ou euh, des particuliers, mais voilà, oser faire le premier pas et après ça fait boule de neige, hein, Et euh, ça marche euh, réellement. En fait. Et pas que pour euh, une partie des gens euh, ou de, de, de la classe de la population. Non, c'est une vraie... Euh, un vrai effet. Hein, qui, euh, les banques sont là pour ça, les agents immobiliers sont là pour ça, etc. Chacun son métier. Et, euh, et vous, vous, vous prenez des risques hein, pour euh, mettre à, à flot vos projets quoi, et avancer sur vos projets. Donc, osez. Osez construire son écosystème et, et ça, va, ça va rouler. Merci à toi, en tout cas, Emmanuel. Merci, Damien. Et merci à toi de nous avoir écouté et suivi jusqu'au bout pour te remercier. Je t'offre une heure de formation sur l'investissement locatif de A à Z. Alors le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu pourras trouver au-dessus ou en dessous, je suis sûr que tu, vas, tu vas réussir à trouver. Partage cette vidéo euh, bah, à tes amis investisseurs, si tu as des amis investisseurs qui se sont lancés ou qui veulent se lancer mais qui ont un petit peu peur, bah, partage-leur partage leur cette euh, interview inspirante et abonne-toi à la chaîne YouTube, tu vois, as un petit bouton s'abonner, tu cliques dessus et surtout. Tu cliques sur la petite cloche qui va, qui va apparaître. Ça te permettra de recevoir toutes les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Ben, D'ici les prochaines vidéos, en tout cas, je te dis, porte-toi bien. Merci Emmanuel. Merci Damien. Ciao, ciao. Bye.